De la journée. Euh, Est-ce que tu es là, Thomas Oui, oui, je suis là. Et on t'entend, c'est impeccable. Euh, du coup, Thomas Dutrion est développeur web depuis 10 ans. Il est co-organisateur co de Scotland PHP et il est membre et, et un, des, ça un des organisateurs de l'antenne euh, AFUPLOREN. Euh, durant les 40 prochaines minutes, il va essayer de décoller l'étiquette que l'on peut se donner de développeur pour un framework dédié et nous rappeler qu'on est avant tout développeur en nous parlant bah, en nous parlant d'interopérabilité, de développement agnostique à un framework. Donc bah, à toi Thomas. Bah, C'est parti, Donc, euh, bah, exactement ce, que, ce qui vient d'être dit en fait. <rire> Je vais vous parler de comment on va pouvoir se, se découpler un peu des frameworks et, et donc, surtout, euh, pourquoi ça me paraît important de le faire. Euh, donc, vite fait, qui je suis donc euh, Ça a déjà été dit, mais je m'occupe de Scotland PHP, puisqu'il se trouve que j'étais en Écosse euh, il, y a, il y a quelques années de ça. Et euh, donc, on a créé cette conférence sur le modèle un peu qu'on qu a ici avec la FUP. Cette année, ce sera en novembre, le 13 et 14 novembre, si, euh, si tout se passe bien donc euh, voilà <rire> en espérant que, que ça se fasse euh, je collectionne les éléphants, ça c'est intéressant donc si vous en avez que je n'ai pas, n'hésitez pas il y en a une petite collection juste derrière moi et en dehors de ça euh, je suis CTO dans une compagnie qui s'appelle Dark Mira qui est une ESN euh, et donc, où j'ai des problématiques dont je vais vous parler dans ce talk euh, je suis aussi enseignant et donc c'est pareil je tombe sur les mêmes problématiques dont je vais encore vous parler et je suis certifié Zen Framework, donc ZFCA, qui est euh, le, la certification Zen Framework de l'époque, euh, et qui est donc euh, à la fois un très bon point euh, commercialement, et un très mauvais point pour tout un tas d'autres raisons. Ce talk, normalement, je le fais comme une espèce de discussion avec le public. Donc, on va avoir quelques interactions qui ne vont pas être euh, super aisées de, de la façon dont on va les faire là. Euh, ce n'est pas grave, ça va être fun quand même. Et puis, on va garder du temps vers la fin. Euh, comme ça, ce sera, ce sera plus sympa pour euh, discuter via les questions que vous pouvez avoir là ou même via les, les, le chat, si vous voulez. Euh, donc, voilà. Euh, N'hésitez vraiment pas à mettre tout ce qui vous passe par la tête à ce niveau-là, il hein, n'y a pas de souci. Euh, j'ai mis pas mal de code, donc si vous voulez voir le code euh, directement dans vos navigateurs, si ça ne s'affiche pas trop bien, il euh, y a un petit lien Bitly, je l'ai simplement appelé AFUP dès 2020, comme ça j'ai embêté AFUP <rire> euh, en, en cliquant leur lien. Et euh, surtout, ce que je vais vous montrer là, faites le pas dans du vrai code c'est important, euh, c'est plus un, un talk qui est à propos de euh, comment on pourrait conceptualiser les choses et, et c'est surtout pas euh, un, un, une présentation à copier-coller dans votre base de code. Euh, du coup, bah, première question à laquelle vous ne pourrez pas forcément répondre, qui est payé pour écrire du code euh, J'imagine que la plupart d'entre vous auraient levé la main si on était dans une salle, voilà, j'en vois qui lève la main dans le chat. Euh, effectivement, Bon, on est quand même euh, probablement tous professionnels, donc on est pas mal à être payés pour écrire du code. La question, c'est, est-ce que vous êtes plus précisément un développeur Laravel Ça, je vais en avoir. Alors, pareil, là, maintenant, je vois les, les mains qui se lèvent, mais pas forcément par rapport à la question en cours. Mais bon, on imagine qu'il y a euh, une partie de développeurs Laravel. On est en France. Euh, je ne vais pas avoir euh, 80% de la salle. Je vais peut-être avoir... 10% d'une salle qui va être développeur Laravel ou quelque chose comme ça. Euh, donc, voilà. Si je demande qui est développeur Symfony, en France, je vais avoir un, un pourcentage énorme de, de développeurs qui vont lever la main. Si je passais aux états unis ce serait probablement l'inverse, plus de Laravel, moins de Symfony. Euh, question de territoire. Euh, voilà. Et si je demande qui est développeur PHP, on est à la FUP, donc il y en a beaucoup. Euh, et... Là, on voit déjà ceux qui sont dans des positions un peu plus lead qui vont dire, ah bah oui, oui, euh, carrément PHP, puisque de toute façon, si je suis développeur Symfony, je suis développeur PHP. Si je suis développeur Laravel, je suis développeur PHP. Par contre, combien d'entre vous se considèrent ingénieurs logiciels Et bien ça, ça va dépendre des fois, mais euh, des fois, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont lever la main. Et pourtant, pourquoi on a ce, ce problème-là Donc là, je vous mets... La définition du métier d'ingénieur d'après la commission des titres d'ingénieur, problème franco-français, les, les autres pays n'ont pas ce, cette notion-là. Euh, la définition est chiante, hein, on ne va pas se mentir, mais en gros c'est quelqu'un qui ne va pas faire que la technique, mais qui va être expert dans la technique, mais aussi comprendre euh, à quel endroit la technique va se placer dans le reste de, de l'organisation et le reste des solutions qu'on va offrir. Donc, problème français, on a cette notion d'ingénieur, qui est une notion très vague, et on a cette notion d'ingénieur en tant que titre, qui pour le coup est un, un titre officiel protégé. Donc le métier d'ingénieur n'est pas protégé, mais le titre est protégé. C'est très, très intéressant. Si on va un peu plus loin là-dedans, on va regarder la définition d'ingénieur dans Google. Alors, dire aller un peu plus loin et aller regarder dans Google, c'est peut-être pas <rire> très intelligent, mais voilà. Elle est beaucoup plus simple, hein. elle dit exactement la même chose. Elle dit que c'est quelqu'un qui a une formation scientifique et technique qui rend apte à diriger certains travaux, participer aux applications de la science. Typiquement, c'est le métier du développeur. On va avoir une science qui est l'informatique et on va appliquer cette science informatique à la résolution de problèmes. C'est ce qu'on trouve aussi sur, euh, sur Wikipédia. Et pour le coup, eh ben on va se dire que tous les développeurs PHP, finalement, sont des ingénieurs, plus ou moins. Alors, pourquoi à ce moment-là, on ne cherche pas des ingénieurs en développement et on va chercher des développeurs pour un framework précis eh ben Déjà, parce qu'on va avoir des offres d'emploi qui sont par framework. Ça, c'est un biais qu'on a euh, actuellement. Euh, c'est qu'on va chercher très très spécifique, voire trop spécifique et donc on va se retrouver avec des offres euh, ici l'offre que je mets c'est une offre Framework Symfony 4 c'est extrêmement spécifique, c'est comme si j'allais chercher un jardinier et que je spécifiais le, le type de tondeuse que je voulais qu'il utilise pour euh, tondre ma pelouse euh, là on a un gros problème avec ça par contre, si la personne ne se met pas dans une optique où on va se marketer sur le framework en question, eh ben elle est exclue direct, parce qu'on est quand même nombreux. Et donc, si je reçois une pile de CV et que vous n'avez pas les technos que j'ai demandé, ben vous êtes exclu. Donc, on va forcément s'assimiler à un framework, mais bon, on ne devrait pas. Euh, sauf cas spécifique, hein, je commence à avoir quelques clients euh, sur ma boîte, la Dark Mira, euh, qui est une ESN, où le client nous dit Moi, je veux quelqu'un qui a une tête bien faite, euh, et, et donc euh, je ne veux pas quelqu'un qui va juste copier-coller de la documentation. Euh, c'est assez intéressant. Mais en fait, est-ce que l'apprentissage du framework, c'est la problématique qu'on rencontre Ou est-ce que la problématique qu'on rencontre, c'est comprendre le besoin du client Et donc, à partir de là, on va se dire qu'est-ce qui se passe maintenant si on est développeur Symfony en 2020 en France Jusque-là, aucun problème. Euh, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe que si euh, vendredi, je suis viré, lundi, j'ai un nouveau job à quelque chose près euh, pour la plupart d'entre nous. Donc là, aucun problème. Maintenant, si je suis développeur Zen Framework 1, euh, on va commencer à se poser une question. Alors, il y en a qui ne savent pas ce que c'est Zen Framework 1 parce que vous êtes trop jeune et que vous n'avez pas vu euh, forcément euh, <rire> ces, ces versions-là. On a deux choix, en fait. Soit on, on est développeur Zen Framework 1 et on galère, soit on est développeur Zen Framework 1 et on a énormément de boulot, mais c'est du boulot galère. C'est ce que font Stéphane, ce que font Alexandre, que vous avez pu euh, voir avant aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire on va reprendre des gros projets legacy. Mais là où euh, un développeur qui serait développeur uniquement Zen Framework 1, comme on peut en voir chez La Poste ou dans des gros groupes comme ça, euh, va galérer s'il doit changer de projet, des gens comme Stéphane, Alexandre ou même moi, moi c'est ce que je fais aussi euh, euh, en, en tant que freelance, euh, on n'est pas spécifiquement sur un framework, on est développeur, on est même ingénieur logiciel, enfin on peut s'appeler un peu comme on veut, n'importe, on s'en fout, on va choisir nos titres nous-mêmes, mais on va avoir cette compétence sur tous les autres frameworks, et donc la plupart du temps, euh, on va prendre le Zen Framework 1, on va rajouter euh, tout un tas de choses dedans, euh, notamment du Symfony 5, et ça ira très bien. Donc on va avoir ce problème-là de, est-ce qu'on est développeur d'un framework spécifiquement pour une raison euh, du genre, je sais développer que dans ce framework, ou est-ce qu'on est développeur plus général, mais qu'on met un framework uniquement pour répondre à une offre d'emploi et donc, bien sûr, si on continue dans cette logique-là, on va se retrouver avec des développeurs Symfony à Angular, j'en ai déjà vu, qui sont absolument inemployables parce qu'ils sont vraiment spécialisés là-dessus et en fait, il n'y a plus de boulot pour eux. Donc, si on se recentre, notre valeur ajoutée, ce n'est pas de connaître un framework, même si ça a une valeur ajoutée qui est de pouvoir développer rapidement la valeur ajoutée qu'on va avoir, nous, c'est vraiment de résoudre des problèmes qui sont des problèmes métiers, des problèmes complexes. Et pour faire ça, euh, on a plusieurs solutions. Il y a une solution qui est la solution Rapid Application Development. Donc le problème est relativement simple et on va se lancer. Si on est débutant, on va prendre un problème très simple, liste de contacts, comme ça, ça va très très bien. Euh, on va essayer de le faire, ça ne devrait pas être long, hop, donc, on va faire un Composer Require, enfin, un Create Project, comme ça, on a notre projet qui est créé, voilà, c'est bon, c'est un Symfony, il n'y a pas de problème, ensuite, on va ajouter une tonne de paquets, histoire de, et on va créer une entité qu'on va appeler Contact, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est vraiment notre, euh, notre business. Donc, Hop, une fois qu'on a notre contact, on va faire un crud euh, de contact. Et donc le make crud pour ceux qui ne font pas de Symfony, en fait, il va prendre euh, notre entité, il va nous générer tout ce qu'il faut pour accéder à la base de données, faire les allers-retours, tout ça, et il va nous générer les contrôleurs, les vues, enfin vraiment tout ce qu'on a besoin. Là, en faisant ça, euh, j'ajoute un petit euh, Symfony Serve avec le, la CLI de Symfony et c'est totalement réglé, j'ai un, un projet qui marche entièrement. Je pourrais même juste le lancer avec PHP CLI, avec un PHP moins grand S, euh, ça marcherait directement, il n'y a pas de souci. On va faire la même chose avec la Ravel, donc on commence exactement pareil, ensuite on crée notre modèle contact, on va créer le contrôleur qui va bien en disant que c'est une ressource, comme ça, ça va nous créer directement tout ce qu'il faut dans le contrôleur, pour euh, bah, faire toutes les méthodes de base, donc euh, get, euh, post, euh, tout ça. Et ensuite, on va écrire à la main le, le, la glue, fin, tout ce qui nous manque euh, pour, pour faire les vues, notamment. Et comme ça, on aura exactement la même chose. Jusque-là, les deux projets, ils marchent bien, mais ils sont exactement pareils. C'est-à-dire que dans les deux projets, j'ai une couche qui est une couche domaine, qui va être mon entité, mon repository, symphonie euh, je réponds vite fait à alexandre là, qui parle t'as rien loupé <rire> ça va bien j'ai juste parlé vite fait de, de, de comment on, comment j'en étais arrivé à cette réflexion là quoi. et donc euh, maintenant on a notre symphonie on a notre laravel euh, avec entité repository modèle qui sont essentiellement la même chose on a des contrôleurs dans les deux on a des vues dans les deux on a euh, des formulaires dans les deux, donc form type, form request. On voit que les, les noms sont relativement similaires, form type, form request. On voit euh, Twig et Blade avec des noms de projets très différents, mais euh, qui en soi sont très similaires à d'autres trucs. Blade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très inspiré de Razor en .NET, donc euh, voilà, euh, lame, rasoir, tout ça, tout ça. Euh, et, et donc c'est la même chose en PHP, mais c'est la même chose aussi dans les autres langages, hein. si vous faites de l'ASP.NET MVC vous retrouverez exactement les mêmes composants ensuite on se dit bah, maintenant qu'on a établi le fait que c'était très très similaire la façon de bosser dans l'un ou dans l'autre on va regarder comment on peut faire pour se certifier alors là je sais pas ça ne doit pas ressembler à grand chose parce que c'est vraiment euh, mis en tout petit, mais c'est les topics de certification euh, à gauche de Symfony pour la Certif Symfony 4 à droite pour la euh, Laravel il me semble ou peut-être pas pour la Ravel, mais en tout cas pour euh, Zen Framework sinon puisque Zen Framework c'est encore la même chose et donc dans les deux on va retrouver la même chose, il faut connaître PHP les types HTTP enfin euh, toute la base de ce avec quoi on, on bosse quoi et encore une fois on voit que c'est la même chose donc pas besoin d'être spécifique à, à un des frameworks si on peut être commun à tout et donc si on revient sur le code qu'on avait tout à l'heure on a généré du code automatiquement on n'est pas vraiment allé le regarder donc on va aller le regarder et on va se dire si je le faisais avec un objet que je crée moi-même mon code il ressemblerait à ça il est extrêmement simple je vais avoir un nom un prénom une adresse c'est tout des strings comme ça je m'embête vraiment pas euh, voilà on va pas utiliser de type complexe pour le moment et je vais pouvoir avoir ce genre de classe-là. Euh, je vais donner une méthode pour accéder à l'adresse et je vais donner une méthode qui me permet d'accéder aux deux autres paramètres. Et pour le coup, je crée mon objet en une seule fois. Là, c'est écrit beaucoup plus petit, euh, mais c'est ce que Symfony m'a créé quand j'ai fait le, le make euh, entity. Et Symfony, dans ce qui me crée, j'ai exactement la même chose. Donc, je vais retrouver euh, un, un private first name, un private last name. Ce coup-ci, ils ne sont pas injectés via le constructeur, donc je vais avoir des setters en plus. Et euh, je vais avoir en plus un ID, parce que dans la logique orientée objet, une entité est euh, identifiée par son ID, c'est-à-dire que si je compare deux fois des objets entités, ce n'est pas la donnée qui est contenue dedans qui va primer, c'est vraiment son ID qui va me dire si c'est la même ou si c'est une différente. Donc c'est vraiment voilà, une histoire de cycle de vie sur les entités. Euh, là, on voit aussi toute la partie rouge. La partie rouge, ça va être tout ce qui est euh, mapping, parce qu'on utilise Doctrine et que Doctrine est un data mapper. Donc, il va falloir qu'on lui dise comment aller se connecter, enfin, comment faire le mapping entre la donnée qui se trouve à l'intérieur de ma classe et la donnée qui se trouve dans ma base de données. Je vais regarder ce qui s'est passé de l'autre côté, et donc de l'autre côté sur la Ravel, euh, on va juste avoir le nom de notre table à la base, donc on a, par défaut on n'a pas les deux méthodes que j'ai rajoutées, getFullName et getAdress, mais euh, on, on a eu un nom de table, et donc toute notre entité correspond à ce nom de table. Donc déjà, première question, c'est est-ce qu'on est en train de faire de la programmation orientée objet le framework est codé en programmation orientée objet, ça c'est clair. Par contre, est-ce que nous, là, en ce moment, on est en train de faire de l'orienté objet bah, C'est discutable, c'est assez discutable. Euh, quand, euh, quand on a de l'orienté objet, on n'est pas censé avoir une tonne de mutateurs d'accesseurs et de propriétés publiques. Donc les getters, setters, on devrait avoir que des getters pour les propriétés qui nous intéressent et on devrait construire via les, les constructeurs les objets à la base. Euh, on a un couplage fort entre la présentation et la logique métier, donc entre ce qu'on appelle le modèle euh, qui va être le repository et l'entité, le, dans notre cas en, en Symfony, et ce qui va être le modèle dans, dans la Ravel, vu qu'il fait les deux, et la, la couche de présentation, donc notre partie euh, contrôleur et Twig, ou, euh, ou Blade. Et euh, donc, oui, voilà, on ne construit pas en une fois, ça c'est pas très bien, on n'a pas de respect en fait, des, des différentes couches d'objets et de comment les objets devraient se parler les uns aux autres. Quoi. Euh, ça fait aussi qu'on peut avoir des objets invalides, on peut avoir des objets qui n'ont pas les données qu'il leur faut. On va reprendre notre code, et hop, ce coup-ci, on va regarder donc, notre classe qu'on avait à l'origine, on va lui rajouter euh, son idée, ça c'est vraiment du PHP pur euh, pour, euh, voilà, pour voir comment on le modéliserait. Euh, et donc, ce coup-ci, on a exactement la même chose que ce qu'on devrait avoir dans le reste du projet. Euh, que ce soit du Laravel, du Symfony ou du PHP objet pur, on devrait toujours retrouver la même chose. Pour ceux que ça intéresse, il y a Mathias Novak qui a écrit en 2018 un article sur son blog. Euh, je vous mettrai le lien plus tard dans le, dans le chat euh, sur justement euh, bah, la construction des objets en une seule fois. Donc, pourquoi normalement, il faudrait qu'on utilise le constructeur pour construire nos objets, et ensuite on devrait utiliser des méthodes de, de modification qui euh, cachent en fait, ce qu'on va, qu va modifier pour paliquer l'implémentation le, vers l'extérieur. Donc à partir de là, on va se dire euh, bah, comment on va faire pour y accéder. Donc là, on va créer. Euh, parfait, il y a Fabrice qui l'a mis dans le, dans le chat à euh, partir de là on va se dire comment on fait pour accéder à nos objets donc on va créer un repository là j'ai fait un repository vraiment simple avec un tableau d'objets euh, Bon, il y en a qui me diront comment tu sais que tes objets sont réellement des contacts bah, là on ne le sait pas parce que je ne l'ai pas codé correctement mais, euh, mais ce serait un, juste un repository qui garde en mémoire euh, et une fois qu'on a utilisé ce pattern qui est euh, voilà un pattern très connu. On va se dire, on va créer une action qui va lister les choses. Euh, J'ai exprès pas mis les namespaces, comme ça on voit pas du tout de quoi il s'agit. Le, le contact repository ici, c'est une interface logiquement, euh, parce qu'inversion euh, de dépendance oblige. Et ensuite, on s'imagine que response, c'est un objet euh, qui, qui va donner une réponse HTTP et que de la façon dont c'est fait, ça va aller chercher le template qu'on lui a dit et euh, nous faire une vue. Si on retente exactement ça avec Symfony, qu'est-ce que ça va nous donner Ça va donner qu'il va déjà falloir supprimer le mapping qu'on avait tout à l'heure de Doctrine, parce que le mapping, c'est quelque chose qui est lié euh, bah, à notre relation de stockage, à notre persistance, alors que là, on était en train d'essayer de conceptualiser vraiment une partie orientée objet, donc qui n'a rien à voir avec la façon dont on va stocker derrière. Euh, donc on va essayer de supprimer tout ça, pour supprimer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire On va venir changer la configuration euh, de Doctrine dans le, dans le projet Symfony, et ici en couleur, on ne voit pas que c'est en couleur, elles ne sont pas très... Ouais. mais en couleur, on va voir en bas là, que euh, je vais lui dire d'aller chercher du XML euh, dans, la, dans le dossier config Doctrine. Euh, XML c'est un choix il y a des gens qui n'aiment pas moi j'adore personnellement euh, il voilà, faut rester ouvert faut pas être dogmatique donc euh, Doctrine va nous permettre XML, PHP, YAML en plus des annotations, choisissez celui qui vous plaît euh, moi je sais que c'est XML pour la validation mais, euh, mais après ça donne ça quoi. donc après il faut l'assumer <rire> c'est toujours le même problème euh, et donc euh, voilà, l'avantage c'est qu'ici on a une validation en, en haut on voit les schémas euh, donc c'est très facile à utiliser à mon sens mais très verbeux aussi ça, ça va nous permettre de sortir tout ce qui est glu donc framework euh, qui va, donc tout ce qui est persistance on va le sortir sur un côté et dire voilà moi quand je m'occupe de mon objet je m'occupe uniquement de mon objet ensuite on va se dire il fallait qu'on découple de toute façon euh, notre couche de vue de notre couche de modèle. Pour ça, on va utiliser des DTO. Alors les DTO, on va en retrouver plusieurs. Hein. Euh, il me semble que c'est Alexandre ce matin qui parlait de, de CQS ou de CQRS, c'est plus ou moins la même chose. Euh, et, et donc on va avoir des DTO qui vont être ces commandes et ces queries en question. Et on va avoir ce qu'on appelle les view models en C Sharp notamment, qui vont être les objets qu'on va utiliser pour euh, parler à la vue. Là, mon, mon exemple est très simple, donc on va faire que des view models juste pour, pour montrer. Et si je prends le contact type, donc euh, là je retombe dans du Symfony. Comment je vais faire mon, mon truc? Ben, C'est qu'à la base, j'ai App Entity Contact qui était utilisé. Euh, maintenant, je vais lui dire simplement voilà, on va utiliser le DTO euh, contact qu'on a créé juste avant, qui lui contient vraiment que les valeurs. Donc ça, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est juste, on, on va lui changer le type de classe. On voit qu'au niveau code ici, il euh, n'y a que le... tout en haut de la page, là, mon namespace qui change, et du coup, c'est très pratique. Par contre, ça amène une couche en plus, donc il va falloir que je puisse convertir euh, mon entité en DTO et mon DTO en entité, plus ou moins. Donc, on va utiliser, encore une fois, des patterns qu'on connaît tous ou qu'on devrait peut-être tous connaître, euh, du style de pattern factory. Là, j'ai fait des méthodes de factory, euh, méthodes statiques. On pourrait faire des objets complets qui font ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez en voir un peu plus sur les factories, il y a Kevin qui fait une conférence euh, vendredi. Pour, euh, pour la fub de l'île, euh, et donc euh, voilà, si vous avez vos billets c'est bien, si vous ne les avez pas c'est trop tard, donc il faudra regarder le replay. Euh, regardez pas trop le, le détail du code, hein. on est en train de parler de modélisation, on fait des jolis objets, et l'avantage de faire des jolis objets, c'est qu'à l'intérieur de nos méthodes, personne n'est censé venir le voir, donc là on voit des jolis bind to, euh, euh, voilà, parce que, euh, que j'avais envie d'écrire dans des objets sur des trucs privés, <rire> donc ça c'est un peu le mal, mais, euh, mais voilà. <rire> si on regarde dans la Ravel, comment ça va se passer Donc, je vais reprendre exactement le même objet que j'avais dans mon Symfony, là, qui était euh, du coup mon, mon DTO, je vais le prendre, je vais le copier-coller dans le projet. Vraiment, c'est comme ça que j'ai fait euh, quand j'ai créé le talk j'ai littéralement copié-collé la classe à l'intérieur de, de mon autre projet. Et à partir de là, on, bah on retrouve toujours euh, l'entité voilà, qu'on va recopier aussi. Et les modifications qu'on avait faites au niveau de notre, euh, de notre contact form, bah on va aussi les, les modifier ici. Alors pareil, c'est de l'implémentation. Donc... Euh, on s'en fout un peu de, de ce que c'est, mais euh, ici, on accepte qu'on va pouvoir accéder à first name, last name address, parce qu'on a déclaré rules au-dessus, ce n'est pas génial. Mais ça marche, ça marche très bien. C'est là où je vous dis, prenez et ne faites pas des copier-coller après dans vos projets, parce que honnêtement euh, ça va pas être beau dans un vrai projet, <rire> donc il vaut mieux éviter de faire ça. Ensuite, on va se dire, tiens, il euh, y a un moment où je vais stocker, du coup, ce truc-là, et donc, on, ben, on, va faire, euh, on va sortir la logique de notre contrôleur, on va faire un, un store qui va s'occuper de ça, et du coup, dans la Ravel, c'était pareil que dans Symfony. Donc. Notre métier à ce moment-là, ce n'était pas de gérer comment on allait euh, gérer la Ravel ou Symfony, c'était vraiment de se dire, tiens, voilà, j'ai mon objet métier que je peux prendre, que je peux copier n'importe où, si le framework un jour est pu supporter, si je veux euh, euh, profiter euh, d'autres choses ailleurs, euh, bah, je pourrais aller le chercher ailleurs sans problème. Et donc, on va juste se focaliser sur gérer notre collection de contacts. L'UML, que les gens détestent quand on fait des études, alors je ne sais pas exactement combien d'entre vous ont fait des études, moi je sais que j'ai fait un IUT à la base, euh, l'UML pour moi ça a été catastrophique, j'ai détesté à mort, et un jour je suis arrivé en entreprise, là on m'a donné un bon gros projet, et on m'a dit, bah voilà, il euh, faut que tu arrives à, à réparer des trucs dedans, donc <rire> euh, débrouille-toi. Euh, à partir de là, je me suis dit, ah, en fait l'UML, c'est pas con parce que... Euh, bah, parce que on va faire comme à l'IUT et on va créer un diagramme de classe. Et en fait, c'est là où on se rend compte que dans le diagramme de classe, on ne va surtout pas faire bah, la partie qu'on n'avait pas à l'IUT puisqu'on ne travaillait pas avec des frameworks. Et, et donc, on va se dire tiens, je vais essayer de trouver les classes que j'utilise et on va voir que tout ce qui est framework, on va s'en débarrasser, on ne va pas le mettre dedans. Et en fait, le fait de concevoir votre diagramme d'UML, notamment votre diagramme de classe, mais Pareil avec euh, certains autres diagrammes, euh, notamment les diagrammes de séquence. Vous allez voir que de vous-même, vous allez exclure des trucs que vous avez dans le projet parce que ce n'est pas intéressant, parce que ce n'est pas votre domaine. Donc là, on va se focaliser sur notre domaine, on va avoir euh, nos repositories, on va avoir nos adapteurs et, euh, et, comme, et donc nos entités. On revient sur Symfony. Et on va se dire, ok, donc dans l'idée conceptuellement, je m'étais dit qu'il fallait que j'ai un repository. Donc, première chose que je vais faire, je crée le repository de façon tout à fait normale, et il va étendre le service entity repository de Doctrine. Bon, pourquoi pas. Euh, quel, quel problème ça va nous poser à partir de là bah, Ça va nous poser que si je suis un service entity repository, ça veut dire que j'expose des fonctions comme find, find one by euh, et tout un tas de, de fonctions comme ça, sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Donc nous, on va se dire toujours dans l'idée de se séparer de nos frameworks, tiens, et si euh, je composais plutôt, si je me disais, tiens, je ne vais pas étendre, mais plutôt, je voudrais utiliser les fonctions que Doctrine me propose, par contre, je ne voudrais pas donner aux autres toutes les fonctions que Doctrine me propose. Donc là, on va supprimer toute l'extension et à partir de là on va lui passer euh, notre entity manager interface et maintenant on va proxy toutes les requêtes alors ça fait plus de code mais au moins maintenant j'ai un contrôle total sur ce que je veux exposer là on voit que je fais juste un proxy puisque le problème est très très simple et encore une fois on va me dire bah, il faut rester pragmatique effectivement si vous êtes en train de résoudre une liste de contacts comme problème euh, vous embêtez pas à faire tout ça. Quoi. Mais si vous avez des vraies problématiques à résoudre, eh ben on peut voilà, découpler comme ça euh, notre implémentation de l'implémentation de Doctrine. Toujours intéressant. Donc à partir de là, on va en tirer euh, tout, bah, une interface en fait, qui va décrire vraiment les comportements qu'on a envie d'exposer. De, Là, j'ai tiré une interface qui ressemble à rien. On est d'accord que dans les principes solides, euh, on nous dit qu'il faut faire de la ségrégation d'interface. La ségrégation d'interface nous dit faire la plus petite interface possible qui a un sens. Donc typiquement, ici, j'aurais probablement une tendance à grouper euh, bah, find et find all qui vont être ma lecture euh, et grouper probablement euh, add, save et remove qui vont être plus mon écriture euh, dans, dans deux repositories différents. À, pourquoi pas après faire une, euh, une extension euh, d'interface Mais euh, voilà. Ça après à vous de vous êtes libre. Euh, Éclatez-vous. Et donc maintenant je prends mon contrôleur, je lui injecte mon interface. Enfin, je, je lui injecte mon interface. Je injecte une implémentation de cette interface. Et donc, bah, j'injecte dans mon cas précisément euh, mon adapteur pour Doctrine. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Si on regarde dans la Ravel comment ça va se passer, bah, je vais copier-coller encore une fois mon interface, puisque c'est ce qui m'intéresse. Et là, je n'ai pas de repository de base, donc je vais en créer un de repository. Et dans mon repository, en fait, encore une fois, le but, c'est d'encapsuler des choses. Euh, et donc, pour le coup, bah, Eloquent, qui est l'ORM, euh, me permet d'appeler la façade euh, de modèle et de faire des méthodes dessus. Et bah pour faire simple, hop, j'appelle directement dessus et il n'y a pas de problème. L'avantage de ça, c'est que j'ai quand même encapsulé tout ça. Donc, même si là, mon code, il est absolument pas beau et qu'il ne faut jamais faire ce code-là dans, dans, dans, dans vos implémentations. Euh, là, j'ai l'avantage d'avoir un code qui est fonctionnel en pas longtemps et qui me permet d'avoir le reste de tout mon modèle qui est découplé. Euh, mon modèle étant maintenant constitué principalement de mon interface et de euh, mon entité. Ceux qui font un peu d'hexagonal, vous, vous reconnaîtrez un peu la logique euh, qui est retenue ici. Quoi. Donc, Bien sûr, pour faire ça, il va falloir que je fasse un provider parce que euh, ce n'est pas fait par défaut. Bon, ben ça, Ceux qui font du Laravel, euh, je pense que vous reconnaissez. Je n'ai pas mis très longtemps à trouver dans la doc, donc euh, c'est que c'est assez classique. Et ensuite, une fois que j'ai ça, eh ben, je vais pouvoir euh, faire directement mon, mon code de mon contrôleur euh, qui ressemble particulièrement au code que j'avais dans Symfony. Donc, on va essayer d'aller plus loin encore une fois, puisqu'on aime bien toujours aller plus loin, et on va se dire, le seul truc qui ne change pas, qui est constant, c'est le changement. Voilà, ça a été dit il y a très longtemps. Et donc, on va se dire, qu'est-ce qui va nous être demandé Un truc tout simple. Allez, ajouter des logs. Ajouter des logs, bah, on va suivre le principe open-close, simplement, donc encore une fois, on va faire juste de l'architecture logicielle de base. Architecture logicielle égale... Euh, diagramme ML et autres mais entre autres diagramme ML. donc on va regarder un peu les différentes stratégies qu'on qu va avoir avec euh, euh, bah, des décorateurs avec des observeurs au choix et on va se mettre à les implémenter donc là on va modéliser ça d'une façon totalement framework agnostique et on va se dire bah, j'avais mon, mon repository interface que j'ai été capable de copier dans les deux si je veux exécuter un logger autour de ça, ah bah tiens, PSR3 me propose un logger. Donc ça, c'est sympa, parce que ça veut dire que si j'injecte un logger interface, eh bah, je vais pouvoir finalement euh, utiliser n'importe quelle implémentation de PSR3. Donc là, on a une couche d'abstraction qui nous permet de choisir après notre logger comme on a envie derrière. Et en plus de ça, on est en train de décorer notre objet, parce que notre objet, c'était un objet euh, très simple et une interface très simple, et donc on va pouvoir ajouter les fonctions qu'on a envie à cet endroit-là. Euh, en plus, petit bonus pour ceux qui aiment les objets de Calisthenics, on voit que là, je passe que deux dépendances dans mon, dans mon constructeur, donc ça, c'est le petit bonus si vous arrivez à le faire. Ça, du coup, dans Symfony, pour le faire marcher, je vais juste avoir besoin d'une petite configuration... Alors, pour le coup, je suis parti sur du YAML. On aurait pu faire pareil un peu, un peu tout et n'importe quoi, mais là, c'est du YAML. Euh, voilà, je lui dis juste, bah, si j'appelle l'interface, euh, on, on parle de mon contact repository. Et si on appelle mon contact repository, bah, tu me le décores avec le logger, point, c'est fini. Extrêmement simple. La même chose dans la Ravel, bah ça va être donc le bind qui représente la première ligne que j'avais dans mon YAML et le extends qui va représenter le deuxième bloc de mon YAML. Donc encore une fois, c'est tout pareil. Jusque là, voilà, on n'a vraiment pas besoin de comprendre, un, de se, de se contraindre à un framework parce que trouver ce genre de choses là, c'est vraiment ouvrir la doc. Si vous avez les concepts, vous savez que c'est votre container qui va gérer tout ça. Donc, on va aller hop, dans la doc de la Ravel page container, et euh, trouver toutes ces infos-là. Ça paraît facile, du coup, et en fait, ça l'est. C'est ça qui est bien. Et donc, vu qu'on en est à euh, avoir des PSR, on va regarder ce qu'on pourrait faire d'autre dans notre petit projet d'exemple, et on va se dire, tiens, PSR 7, effectivement jusque là, maintenant mon modèle est, est à peu près compatible, donc je peux le copier-coller plus ou moins de l'un à l'autre, à part vraiment ce qui est implémentation spécifique à ma couche de persistance, et euh, du coup, hop, on va regarder ce qu'on pourrait faire avec PSR7 pour pouvoir utiliser le même contrôleur dans les deux. Donc si on se dit, tiens je vais faire un health check, euh, en Symfony ça va ressembler à ça, donc je vais faire une petite config euh, pour utiliser PSR7 et mettre une action euh, comme ça l'action elle va ressembler à ça donc elle est très simple, elle prend une serveur request interface, elle rend une serveur une response interface jusque là pas de problème et si on fait la même chose avec la Ravel, on va juste prendre les mêmes librairies et ça marchera tout pareil le, la seule problématique de ça, c'est qu'on va se greffer dans le framework en utilisant des trucs qui vont consommer, donc ça c'est intéressant si vraiment vous en avez le besoin et que vous voulez faire des actions réutilisables, par contre si vous voulez faire de la performance, c'est pas du tout euh, une bonne idée, euh, puisqu'en fait ce qui se passe, c'est qu'on va convertir la requête du framework en requête PSR 7, et à la sortie de l'action, on va reconvertir en sens inverse, euh, donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais il faut savoir que ben, on est capable de le faire d'un point de vue software engineering, et donc ne faut pas avoir peur. Si on ne le fait pas, ce n'est pas grave, parce que nous, on sait qu'en entrée, on a une requête et qu'en sortie, on a une réponse. Et si vous vous contraignez de toute façon à faire ça, bah, quel que soit votre framework, au pire, on va venir remplacer l'objet requête ou l'objet réponse. ce n'est pas non plus euh, dramatique. Mais on va pouvoir au moins se, se sortir la tête du framework et euh, pouvoir être compatible. Donc vraiment l'idée de ce talk c'est de vous dire bah, de, de respecter l'ingénierie logicielle, de pas se contraindre à un framework mais de bien se dire bah, de toute façon notre boulot c'est pas, pas la syntaxe, notre boulot c'est de résoudre les problèmes et la syntaxe elle vient parce qu'il y a la doc, parce qu'il y a les copains sur le slack de la FUB quand on est membre et euh, du coup ça se, ça se fait bien. On a plein, plein, plein, plein de règles. Certains diraient trop de règles, il faut rester pragmatique, mais bon, solide, objet calisthenics, tout ce que vous voulez. Les design patterns sont documentés depuis les années 80, donc il euh, n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à reculer et pas toujours aller dans la doc directement, mais surtout, modéliser avant et ensuite, euh, voilà, se lancer pour faire un truc qui va nous créer le moins de dettes techniques, qui va nous permettre le plus d'indépendance possible. Et donc euh, bah forcément à partir de là, bah, vu que je dis qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait, il faut réellement réfléchir à ce qu'on fait et donc euh, ne copiez pas le code de cette présentation. <rire> Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avant de vous lancer. Quoi. Voilà, et comme je vous disais, bah, on, on va pouvoir passer aux questions. Euh, voilà, on a deux minutes. Yes, on a deux minutes et on a maintenant trois questions. Du coup, je vais commencer par euh, Stéphane. Euh, L'UML est intéressant. Est-ce que tu le fais à la main ou est-ce que tu, tu as des outils pour générer des petits bouts Alors, euh, bah, comme je le disais euh, à l'IUT, j'ai détesté l'UML. Par contre, un des bons trucs qu'on avait là-bas, euh, à part le faire euh, effectivement à la main en traçant à la règle, et ça, c'était très chiant, on utilisait aussi VPUML euh, qui est Visual Paradigm et Visual Paradigm a des connecteurs pour euh, euh, transposer du code alors c'est payant hein, mais, euh, mais il est pas mal foutu et il arrive à transposer le code en diagramme le problème de ça c'est qu'il va nous ramener tout ce que je vais appeler le bruit mais en fait il va nous ra ramener vraiment tout le bruit du truc euh, donc tout le framework justement et, et, et ça c'est hyper gênant euh, donc pour le moment non j'ai pas trouvé euh, chaussure à mon pied comme on dit euh, mon idée, ce serait de, de faire éventuellement, à un moment donné, si j'arrive à trouver du temps, un outil qui fait des diagrammes de séquences à partir d'un projet, mais sur lequel on pourrait lui dire d'ignorer un certain nombre de choses. Ce n'est pas encore fait du tout. <rire> voilà. Ok. Euh, du coup, je pense qu'on a le temps pour une dernière. Euh, où places-tu ton code framework agnostique Est-ce que tu le sépares du reste alors là, dans le projet que je vous ai montré, enfin dans les deux projets Symfony et Laravel, c'est complètement le chaos parce que c'est de l'exemple. Euh, en pratique, moi, je vais souvent avoir euh, un dossier domaine, un dossier infrastructure au minimum. Et donc souvent, avec ça, j'ai un dossier application, un dossier UI. Application, j'y mets euh, tout ce que je ne sais pas où mettre ailleurs, j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment pas bien, mais on a toujours des classes comme ça qu'on ne sait pas vraiment classer. Donc, j'y fous un peu ma dette technique. Euh, domaine, c'est vraiment ce que j'arrive à modéliser en, en UML. Quoi. Et euh, Donc, infrastructure, bah, c'est tout ce qui va se connecter en, en arrière. UI, c'est tout ce qui va se connecter en avant. Donc, infrastructure, c'est ma persistance, en gros. Et UI, c'est euh, euh, mes, euh, voilà. mes formes, mes trucs comme ça. Ok. Ouais, du coup, on va faire la troisième. Euh... Selon toi, est-ce que cette, enfin, cette approche diminue-t-elle ou augmente-t-elle la manière dont on exploite la puissance du framework Pour moi, ça l'augmente. Alors, ça l'augmente et ça la diminue en même temps. Euh, il y a un certain nombre de conventions qu'on va mettre en place et c'est là où il faut vraiment vraiment euh, euh, éviter le, le truc qu'on a tendance à faire dans les grosses boîtes où on a un architecte qui va tout décider et les autres qui vont devoir suivre. Ça ne ça marche pas en vrai. Euh, et donc, il faut, faut être d'accord avec son équipe. Si on est d'accord avec l'équipe, euh, ça augmente la puissance du framework. Ça diminue la validité de la doc parce que les frameworks sont très tournés euh, euh, RAD, Rapid Application Development, donc l'opposé en fait de ce qu'on est en train de faire là. Euh, parce que là, c'est vraiment du code custom euh, découplé. Et, et donc, bah, ça va diminuer l'avantage d'avoir le framework au sens euh, euh, convention euh, générique utilisé par tout le monde appris à l'école. Par contre, ça va augmenter l'avantage d'avoir un framework parce que on va euh, surutiliser l'injection de dépendance, donc le, le container, et du coup je trouve, fin, notamment moi j'utilise beaucoup beaucoup Symfony et, euh, et beaucoup Zen Framework, et si on prend un Zen Framework 2 et un Symfony 5, euh, c'est fou ce que Symfony fait pour moi. Quoi. <rire> on parle de, de milliers de lignes de code que Symfony me, me cache, alors c'est vachement bien, et en même temps pour les juniors c'est caché. Quoi donc voilà, c'est comme tout en fait il n'y a pas de réponse <rire> Voilà, <rire> pour faire simple ok, bah, merci beaucoup euh... tu as une demande de Frédéric qui souhaiterait qui se... Qui se... connaître la référence de ta caméra c'est un Sony euh, A6400 avec une optique je sais plus donc tu peux me redemander sur Twitter <rire> mais ça, ça ouvre à 1.4 d'où le, le flou voilà eh bien, ouais, encore merci Thomas euh, pour ta présentation. Euh, du coup, on va rester là, on va, enfin, je vais attendre l'arrivée de Cédric, on va faire la keynote de, de, de clôture de cet AFUBD euh, sur cette même session. Vous passez quelques slides avant de vous dire euh, à une prochaine fois. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt. À bientôt Thomas, encore merci. Merci Thomas. Et oui, donc euh, il est temps de, de clore cette deuxième journée de notre cycle de conférences AFUB dès 2020. Comme l'a déjà dit Thomas, euh, on a encore euh, deux autres dates euh, pour sur ce cycle de quatre, quatre conférences. Donc Nantes est passée la semaine dernière, il va rester Lille ce vendredi et Tours la semaine prochaine. Donc la billetterie pour Tours est encore ouverte, n'hésitez pas. Mais en attendant quand même... Euh, il faut qu'on close, qu close cette édition. Donc, n'oubliez pas encore une fois euh, d'aller fournir vos commentaires à toutes nos conférencières et nos conférenciers sur Joinin. Euh, vous avez euh, les liens sur, euh, vous avez tous les liens sur cette page-là. On va vous mettre le lien sur la sur la chatroom euh, et euh, aussi vous les retrouvez sur notre compte Twitter puisqu'on a fait du live tweet toute la journée avec tous les liens pour euh, chacune des conférences. Donc, n'hésitez pas à leur fournir du feedback. Euh, sans eux, bah, euh, on n'aurait pas pu vous faire cette édition de la FUBD à Lyon. Euh, donc un grand merci à toutes nos conférencières et conférenciers. Je vais les citer par ordre d'apparition. Donc Alexandre, Laetitia, Sophia, Guillaume, Baptiste, Benoît, euh, Stéphane, Julien et Thomas. Merci à eux d'avoir voulu, bah, d'avoir pu nous partager leur expérience et leurs connaissances avec nous, et puis aussi de nous avoir suivis dans ce dans ce changement de format parce que c'est vrai ça n'était pas évident de passer d'une présentation physique à une présentation en ligne euh, en tant que présentateur. Donc euh, voilà, un grand merci à eux. Encore un petit merci aussi à, à nos sponsors. On l'a dit en introduction, mais c'est aussi bien de le dire parce que pareil, pour eux aussi, ils nous ont suivis quand il y a eu le changement de format et c'est pas rien. Euh, donc, merci à nos sponsors nationaux, que sont L'Étiel et Vanois, et à nos sponsors locaux, que sont Bedrock, et Elao, Novaway et Sinoia. Euh, N'hésitez pas à passer sur leur site internet. Vous y trouverez sûrement euh, soit des blogs intéressants, soit des opportunités, si vous êtes en recherche d'emploi ou autre. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les voir euh, tour à tour, euh, ces six, six sociétés-là, elles valent le coup. On voulait aussi avoir un petit mot pour les partenaires avec qui on avait prévu et planifié notre édition physique du 15 mai. Euh, on aurait été tous très heureux de vous accueillir euh, à l'organisation lyonnaise, euh, bah, l'auditorium de la manufacture des tabacs. Euh, on aurait été très heureux de profiter des financiers euh, framboise-pistache de, euh, du moulin, mais bon, ce n'est pas pour cette année et on espère que ce sera pour, euh, pour une prochaine fois et très bientôt. Oui, donc euh, bah, un petit merci, euh, c'est le moment d'autosatisfaction qui... à nous. <rire> oui, à nous. Euh, voilà, donc euh, nous, c'est toute une équipe, on était euh, trois à parler aujourd'hui, mais on était loin d'être uniquement trois. Donc euh, merci à, à Benoît, Christophe. Florian, Laurence, Pascal, Romuald et bah, du coup Sébastien qui est avec moi euh, pour euh, bah, sur toute, euh, toute l'organisation parce que ça bah, a demandé du temps pour euh, justement contacter euh, tous les euh, tous les prestataires en présentiel et aussi ça a demandé du temps quand il a fallu switcher tout ça en un mois et demi. Donc, euh, bah, c'est bien cool d'être toute une équipe aussi. Là aussi, on ne fait rien tout seul et c'est très, très sympa à faire. Alors, il y avait l'équipe lyonnaise que Cédric vous a présentée. Il y a aussi une énorme implication de la FUP nationale derrière le pôle antenne. Euh, donc, un grand merci à Adrien, Amélie, Cécile, Cédric, euh, Gaëtan et Mathieu qui nous ont accompagnés durant toute cette année de préparation. Donc, voilà, on tenait aussi à les remercier. Et aussi, euh, bien sûr, merci à vous pour votre soutien. Comme l'a indiqué Sébastien, lorsqu'on a pris le pas de passer l'événement en ligne à la possibilité de contribution, on avait forcément beaucoup de doutes, savoir si les gens allaient suivre, si les gens allaient contribuer et voir à quel point ben, on a eu justement des gens qui ont suivi. Bah, c euh, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur, on est content d'être euh, dans cette communauté et de le faire. On est un petit peu moins ce soir pour cette keynote de clôture, c'est totalement normal, mais on a eu du monde toute la journée, on a eu du monde toute la journée à Nantes aussi, et on est certain qu'on va aussi avoir du monde à Lille et à Tours, donc euh, ça fait vraiment très plaisir encore, merci beaucoup. Du coup, bah, on vous dit à bientôt à Lyon, probablement à la rentrée, parce qu'on aura euh, bah, très certainement un meet-up, euh, encore plus très certainement euh, l'élection de, de l'antenne lyonnaise d'ailleurs si vous voulez participer à la vie de l'antenne si ça vous a donné des envies de venir nous rejoindre pour euh, organiser ou des meet-up ou des apéros ou venir nous donner un coup de main pour préparer euh, éventuellement la fubdel l'année prochaine 2021 à Lyon n'hésitez pas à nous faire signe ou pour monter aussi une liste concurrente il hein, n'y a, a aucun souci donc n'hésitez pas euh, les élections vont être organisées probablement en septembre euh, donc voilà, on se donnera rendez-vous euh, à la rentrée. Et si euh, vous voulez qu'on se retrouve, mais peut-être pas à Lyon, mais plutôt sur Paris, eh n'hésitez pas, il y a aussi le forum PHP euh, qui aura lieu du 22-23 octobre. Pour l'instant, on le prévoit, euh, entre guillemets, normalement, au, au Marriott rive gauche. Donc comme on l'a fait les autres années, ce sera une édition particulière pour le 25 ans de PHP, les 20 ans de la FUP. Euh, L'équipe vous prépare quelques petites at attentions particulières autour de tout ça. Euh, n'hésitez pas à prendre vos places. Il y a un tarif early bird encore pour euh, une quinzaine de jours. Euh, le CFP est aussi encore ouvert pour euh, une grosse semaine. Donc n'hésitez pas à soumettre des sujets ou à faire tourner le mot autour de vous parce qu'au plus il y aura de choix, au mieux ce sera pour tout le monde euh, en termes de, de diversité de sujets, de personnes, euh, d'expériences. Donc euh, n'hésitez pas. Il y a un programme de mentoring aussi. Donc, euh, si vous voulez vous sauter le pas, euh, encore une fois aussi, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Ce sera avec grand plaisir qu'on le fera. Bien sûr qu'on on sera à l'écoute des, euh, des consignes sanitaires, des évolutions de la situation actuelle, parce qu'on ben, est comme tout le monde dans l'expectative. On agira et on communiquera toujours en fonction de bah, ce, que, ce qui sera possible de faire, comme on l'a fait là pour, pour cet AFUBD. Donc, euh, donc voilà, on est à l'écoute des événements et pour l'instant, on, on croise les doigts et on se dit euh, qu'on on se pourra se voir en présentiel à Paris pour le forum PHP. Euh, du coup, bah, c'est vrai que tu m'as pris pas mal de mes, de mes, de mes <rire> lignes. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, si vous avez été si là dans les sujets, ça vous a donné envie de. Si cette journée vous a donné envie de partager des choses, bah, n'hésitez pas, euh, il reste encore une semaine pour le faire. Vous avez un collègue euh, qui pourrait partager des choses, bah, balancez-le, inscrivez, enfin, non, n'inscrivez pas, mais donnez-lui envie de, de s'inscrire pour qu'il vienne, qu vienne partager euh, bah, vos connaissances que vous avez apprises, les expériences que vous avez eues. Euh, on sera très heureux de vous, de vous recevoir au forum. Euh, voilà, et puis oui, la, la remarque de Thomas est très bonne, si vous cherchez, il y a eu des, hier un, un fil de tweet a été lancé pour, euh, sur des idées, euh, vous pouvez le retrouver au niveau de la l'AFUB sur des idées de talk que euh, des personnes aimeraient voir. Si vous vous retrouvez là-dedans et vous dites tiens, je peux parler de ça, et eh ben allez-y, n'hésitez pas. Et euh, bah, du coup, on va conclure là. Euh... N'hésitez pas à, faire, à nous faire des petits retours, que ce soit sur, nos, sur Twitter ou par mail sur bonjour à ta FUP. Ce que vous avez pensé de ce format, ça vous a intéressé, ça vous a pas intéressé. Euh, N'hésitez pas surtout. Euh, on est preneur de tout feedback pour s'améliorer. On espère. Faire l'an prochain un AFUBD en présentiel, quand même, parce que bah, on a un sens, cette notion de la communauté qui nous est chère. Euh, mais en tout cas, on, comme toujours, on s'adaptera en fonction des conditions. Donc, n'hésitez pas à nous faire du feedback. Euh, on est preneurs. Et puis, euh, et puis, bonne soirée à tout le monde. Et rendez-vous ce vendredi pour ceux, celles et ceux qui sont inscrits pour l'édition Lilloise. Et euh, sinon, bah, passez, de, passez de, un bon été voilà à très bientôt à bientôt bye quoi, bye merci bye. à tout le monde